N'oubliez pas le petit niama pouce bleu et le commentaire Team niamangourou pour faire partie de notre communauté. Bon visionnage. C'est la tous, c'est Tsukou et c'est les wandafoli! Bon niamangourou, un coup de vent, un coup de vent! Bon du coup aujourd'hui tout simplement, on va donner 100 euros aux personnes, les gens qui me font rire. S'il si me faut rire, je donne 100 euros, c'est tout. On est clair, simple, honnête, Niyama. Niama 100 euros. vidéo YouTube. Ouais. Chacun de vous me dit une blague. Okay. Si la blague me fait rire, ouais. je vous donne vraiment 100 euros. Ouais. Ah, salut Mais okay. comme du coup vous êtes deux bas, ça compte chacun par contre, si vous perdez, vous perdez, c'est tout. Voilà. Ah ouais, une blague oh chacun. Euh, oh, moi, putain, les Franchement, franchement, une blague une petite histoire. Vas-y, c'est parti. Ok. Une blague un peu limite. Il hein, y a une différence entre un juif et une part de pizza. Un juif et une part de pizza Elle est horrible. Hein. Je sais pas, dis-moi. On n'a jamais vu un... une part de pizza gratter à la porte du four. C'est méchant ça. Hein. Participer mais là j'ai pas de blague. Ah dommage, dommage, c'est bon. Ah tu me de quoi là. Qu'est-ce qui est, qu est sur la carotte qui est invisible Qui sont la carotte qui est pas invisible Tu vois. On fait de la peau. <rire> okay, bon, bah c'est hein. si bon. <rire> ok, voilà, vas-y. Une blague chacun, une blague chacun. Ah bah, moi sais pas, j'ai pas de blague, donc je laisse. Une blague Même ouais, une petite histoire, une petite histoire. Non, okay, euh... moi j'ai une blague. Moi j'ai L'autre euh, jour il y a mon petit frère. Euh, toi c'est mon petit frère. Et genre... Tu peux rigoler hein Il a rigolé Non, non, parce que... C'est l'histoire d'un mec qui a pas compris une blague qu'on lui a raconté Ok, vas-y <rire> Vas-y, je t'écoute, vas-y, vas-y C'est un mec... Il se, balade, il se balade comme ça, puis il parle avec un mec et il dit « Ouais !» Et l'autre, il fait « Ouais euh. !» Par... Euh, l'autre jour euh, j'étais avec le charpentier mmh. et je lui ai parlé de toi. Et l'autre tu me dit « ah bon de moi Sérieux, très bien mais. Et en fait non non pas de toi, de toi, t'es où oui, Alors le mec, est... tu ma tu blague c'est de ma blague <rire> Non non mais arrête, arrête non non Non non Comment, Comment se hein. prends blague. Vas -y, vas -y okay. la blague Prends-moi la blague Vas-y, vas-y blague En fait à mon petit frère, je lui dis, dessine-moi un animal. Il vient me dessiner un point. Je lui dis c'est quoi Il m'a dit c'est un éléphant qui vient de loin. Bof! Très, très bonne blague! Ouais. Très bonne blague! Il euh, y a un gars qui rentre dans un café! Ouais! Dans un café, ouais! Et il dit salut, c'est moi! Ouais! En fait, c'était pas lui! C'est quoi, quoi en fait de la blague? Bah, c'était pas lui quoi! Dommage! Pas... Dommage, monsieur, dommage! Fallait me chercher, monsieur là! C'est quoi cette blague, monsieur, s'il vous plaît? C'est une bonne blague! Monsieur, non, c'est nul, monsieur! Nul. Très, très bonne blague! Non, monsieur! Bon, elle va dire qu'elle rigoler derrière! La vanne, il est trop il est trop content, genre, il a appris une nouvelle vanne, elle est énorme, genre, est... dans sa tête c'est trop drôle. Du coup, genre, il, est, tu vois, il rentre au travail, comme ça, il travaille, se chier, bon. et là il va voir son patron. C'est horrible. Ah, c'est horrible, c'est pas... méchant ça quand même. Hein. Je vous conseille de pas la mettre. Oh, enfin, c'est méchant, <rire> méchant quand même. Alors, c'est une petite fille qui est sur la balançoire. Ok d'accord, ok. Et elle tombe. Elle tombe. Pourquoi elle tombe dans la balançoire Parce que c'est trop rapide. Parce qu'elle a pas de bras. D'accord. C'est quoi la blague en fait Pourquoi Bah elle appelle pas de pouvez Du coup elle tombe. C'est Moi ça me fait beaucoup rire. En fait, t'as fait marcher Paris. Ouais. Et Il a jamais fait le miroir. Miroir, miroir. Ouais, il a ok miroir ouais. Marché, marché, marché. Ouais. Après il... il a trouvé le miroir. What il a vu. Il a regardé. Il a dit oui je le connais lui. Ouais. Bah, c'est quoi la blague D'accord, ok. Dommage, hein, parce que là. Okay. Moi, je la trouve géniale, ma blague. Je m'en fous des 100 balles, je la trouve super. Ok. C'est comment on dit qu'un peu bloque quand même, non, son bras quand même, non, ça peut bloquer. en or, il faut aimer le en noir. C'est parti, une blague, une chance, 100 euros. C'est parti, let's go, nia, nia, ma C'est un papé qui saute dans l'eau. Qu'est-ce qu'il dit J'ai papé. C'est nul. Ouais, c'est nul, monsieur, là. c'est nul. Là. Est nul là. Ah bah. <rire> <rire> quoi Deuxième chance, allez. Alors euh. Ah, putain. A toi. Mais moi j'ai pas, désolé. C'est pas une blague. blague C'est 100 balles. Et 100 balles pour 100 balles, une petite blague. J'ai pas. J'ai la chance à lui Parce que moi j'ai pas. Donne une, une, une, une, une petite histoire, une petite histoire qui t'es arrivée, qui est marrant, je sais pas, une petite histoire. Une petite histoire qui m'est arrivée, qui a pas. Vas-y du coup, une blague, ça va 100 euros, ça vaut le coup, pour euros, une blague, c'est parti go. Alors, euh, petite blague, ça m'a réfléchi en deux minutes. Vas-y, on calme, faut que tu pas ton temps. Ouais, c'est bon, j'en ai Vas-y. Vas Alors, pourquoi les crocos finissent en prison C'est le ciel. Tu sais ou pas euh, Non, je sais pas. Parce que les crocodiles... C'est pas mal C'est pas mal, pas mal. Pas mal. Ah. Bah, Salut hein du coup C'est ça roule route <rire> Merde Non bah. On dit 150, 50 100 quand même On ah, dit 150 ouais. ouais. non, non franchement il a réussi Franchement on sort Allez tiens sort ah, merci beaucoup Il dit bien Choco bien jou, bien jou. Il dit euh... Ah Monsieur J'ai une blague à pouvoir chanter et tout Elle est super drôle Et euh... Il dit euh, Ouais euh, <rire> J'ai été. Euh... J'ai vu le charpentier, donc il parle à son patron. J'ai vu le charpentier, il m'a parlé de vous. <rire> D'accord, ok. C'est long, hein, long, hein? Ouais, c'est long, c'est long. Qu'est-ce qu qu'un hindou qui rentre dans une pharmacie? Chez moi, c'est quoi? Un liprane c'est nul encore, Ah monsieur bon c'est vraiment nul C'est Ça la fin, c'est à la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est à la fin Est-ce que t'as compris Moi j'ai compris Moi j'ai pas compris Du coup c'est quoi Parce que j'ai pas compris, avec un toit en fait Mais en fait la vanne c'est un genou sur le toit Oui j'ai compris le toit Et du coup il est con parce qu'il répète la vanne à son patron il dit vous Ah peu que toi C'est pas du balle, vraiment... Non, parce que non, c'est bon, ça ne <rire> pas parce que. Rigole, <rire> la... Non, c'est la blague, elle va <rire> commencer. La blague, va commencer, c'est bon. En tout cas, bon Drimanguru, merci d'avoir visionné la vidéo. Malheureusement, j'ai perdu les 100 euros, mais c'est pas grave. Au moins, ça valait le coup, c'est une bonne vidéo. Donc, franchement, mettez un petit pouce bleu, un commentaire. Voilà. Franchement, j'ai un, peu, un peu... vénère parce que 100 balles, c'est quand même 100 balles. Mais bon, vas-y.